Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec marie qui est blogueuse sur les doigts dans le net euh, Marie-Ève gère un site internet qui euh, aide les gens, euh, qui forme les gens pour qu'ils puissent créer leur site internet de façon autonome Donc aujourd'hui on va parler de ça pour euh, vous aider à créer votre propre site internet si vous partez de zéro et que vous n'avez aucune connaissance technique Donc je te remercie de Marie-Ève d'être avec moi aujourd'hui pour, euh, pour parler de ça c'est moi qui te remercie, Davy, merci d'avoir pris le temps de faire cette interview et bonjour à tous tes lecteurs euh, qui nous suivent aujourd'hui. Sans problème, donc euh, si tu veux on va rentrer dans le vif du sujet. Alors concrètement, de façon générale, si tu pars de zéro, comment est-ce que tu procèdes si tu veux créer ton site internet pour euh, vendre tes produits, pour présenter ton activité, euh, que ce soit une boutique ou n'importe quoi pour quelqu'un qui va avoir une visibilité sur internet, comment tu t'y prends pour créer ton site internet si tu pars de zéro alors déjà, je dirais que la première chose, si on, si on veut créer son site internet en partant de zéro, euh, c'est de commencer avec une feuille blanche, tout simplement, et puis euh, d'écrire ce qu'on qu veut faire avec son site. Donc, par exemple, avec un site, bah, comme tu l'as dit, on peut créer euh, un e-commerce e pour vendre des produits. Donc euh, là, l'objectif, ce sera de vendre des produits. On peut plutôt essayer de se faire connaître dans son secteur. On peut essayer de, de diffuser de l'information sur un sujet qui nous passionne. Donc il y a plein d'objectifs euh, derrière un site web. Et il n'y a pas que l'objectif euh, gagner de l'argent. Et souvent, on a l'impression que les personnes, elles se réduisent à ça. Voilà, elles, elles veulent que leur site leur, leur, leur ramène de l'argent, ce qui est complètement normal. Hein. Tout le monde veut gagner de l'argent dans la vie. Mais euh, en fait, ce qu'il faut penser, c'est comment, comment est-ce que ce site va rapporter de l'argent ou comment ce site va apporter de la valeur d'une manière générale et donc quel est l'objectif. Et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir donc décrire les fonctionnalités qui vont permettre d'atteindre ces objectifs et donc d'arriver sur la partie technique, l'installation du site, le côté un peu plus code, installation serveur, tout ça. Donc le côté plus technique qui fait peur aux gens. Et souvent les personnes s'arrêtent sur ce côté technique alors qu'il ferait mieux d'abord de réfléchir sur leurs besoins parce qu'à la limite, le côté technique, c'est quelque chose qui va pouvoir se sous-traiter si jamais c'est trop difficile, alors que les besoins, il ben, n'y a que eux qui les savent. Donc voilà, pour moi, mon conseil, c'est de partir de ces besoins et d'écrire sur un feuille de papier euh, quel est l'objectif qu'on veut et euh, voilà, comment est-ce qu'on veut y arriver. D'accord, donc par exemple, en partant d'une maquette, en ayant sur une feuille blanche et en dessinant ce qu'on veut, en dessinant les différentes fonctionnalités alors, la, la maquette, ça va plus rentrer dans le cadre d'un cahier des charges. où Là, c'est un document beaucoup plus précis euh, qu'on qu établit justement pour pouvoir euh, faire un, pour pouvoir bien communiquer avec une agence web qui va réaliser le, le site en question. Donc, le cahier des charges, c'est très précis. Ici, comme on se parle à soi-même, on n'a pas besoin d'être aussi précis que ça. On peut, aller, on peut être plus, beaucoup plus direct, euh, juste marquer les objectifs, les décomposer en sous-objectifs et par sous-objectifs, détailler les fonctionnalités qui vont nous y mener. Alors évidemment, quand on arrive sur les fonctionnalités, on peut faire quelques schémas si on veut, pour nous pour s'aider vraiment à, à imaginer comment la fonctionnalité va fonctionner en, en trois dimensions, j'ai envie de dire, et pas juste quand on arrive. C'est vrai que par exemple, on va se dire, euh, moi je veux un formulaire de devis. Bon, certes, on veut un formulaire de devis, mais euh, qu'est-ce qui se passe si la personne n'a pas rempli correctement tous les champs Est-ce que le formulaire est envoyé quand même et il euh, y a un mail qui est envoyé à la personne euh, en, pré en prévenant quand même que toutes les informations n'étaient pas données. Est-ce qu'on va bloquer l'envoi du formulaire en disant non, il faut absolument que vous remplissiez tels éléments. Voilà, donc il y a des choses à penser aussi euh, par rapport aux actions de l'utilisateur et comment vont réagir donc les fonctionnalités auxquelles on a pensé en fonction des actions. Donc en effet, les petits schémas, ça peut être une, une bonne idée pour se représenter la logique. Mais moi, je vois beaucoup de gens euh, qui arrivent aussi avec une idée très très précise de ce qu'ils veulent tellement tellement précise qu'au final ils ne trouvent jamais la fonctionnalité qui va répondre exactement à leurs besoins, parce qu'ils sont allés trop dans le détail et qu'ils n'ont pas les moyens de faire développer des, des fonctionnements des développements personnalisés. Quoi. Donc quand on n'a pas les moyens d'avoir exactement du, du 100% personnalisé euh, tant au niveau du design qu'au niveau des, de la logique de fonctionnement, il vaut mieux rester un petit peu plus large dans ses désirs tout temps quand même euh, donc il vaut mieux se concentrer vraiment sur la fonctionnalité le but de la fonctionnalité que exactement comment elle va se comporter parce qu'il est possible qu'on trouve pas du coup de, de solutions techniques qui répondent exactement à notre comportement alors que notre solution technique aurait, aurait très bien marché aussi pour atteindre les mêmes objectifs quoi. ok donc de bien savoir quoi faire d'avoir euh, une vision d'ensemble des fonctionnalités euh, les conditions de rester flexible aussi euh... voilà pour ça aussi, tu, juste euh, pour faire ça, tu, tu prends, tu t'inspires sur d'autres sites internet aussi, ça peut aider ou bien. Euh, ah ça... oui, tout à fait. Oui, oui, je conseille tout à fait à mes clients de faire ça, hein, d'aller voir les sites de leurs concurrents pour voir comment eux ils ont mis en place. Okay. Par exemple, alors, on peut s'inspirer de très très gros sites. Hein. Soit on fait du commerce en ligne, on peut s'inspirer même de la de Amazon, des, des gros gros noms du secteur. Alors, évidemment inspiré parce qu'on n'a pas les mêmes budgets. Mmh. Euh, mais, mais si on a des concurrents qui sont au même niveau que nous, bah, c'est encore mieux. On peut vraiment leur, leur voler, entre guillemets, des idées. Hein, parce que bon, ce n'est pas vraiment volé. Hein. Tout le monde utilise euh, un peu les, les mêmes fonctionnalités, mais pas tout à fait de la même façon. Et donc voilà, ça, ça peut carrément aider euh, l'inspiration, euh, surtout quand on n'est pas trop trop web au départ et que ce n'est pas sa spécialité. Quoi. ok et pourquoi est-ce que tu dirais que c'est important pour une entreprise, pour une marque d'avoir son site internet en ligne, d'avoir une présence en ligne Pourquoi c'est si important Pourquoi est-ce que euh, il suffit pas simplement de faire de la publicité, d'avoir euh, simplement une, une page avec un numéro de téléphone Pourquoi est-ce qu'il faut un site internet Alors, euh, bah, souvent, souvent, moi ce que j'entends beaucoup, euh, c'est qu'il faut avoir un site internet pour avoir un contrôle de son image. Euh, alors, c'est très vrai, c'est vrai que ça permet de contrôler l'image, le site internet. Mais je pense que pour des TPE ou des entrepreneurs individuels, c'est pas là le plus grand avantage euh, parce que bon, ben son image, euh, elle est pas. Donc on est, quand on n'est pas une grosse société qui est très connue, on, on a moins d'images que euh, voilà, on a moins d'image à gérer forcément, mm -hmm. moins de dérapages, il y a moins de. Mais d'une manière générale, je pense que le site il est très important pour communiquer et ça tout le monde en a besoin. Pour communiquer d'accord. Que ce soit par exemple, vous êtes vous êtes maçon. Euh, vraiment hein, quelque chose de très très basique le, le maçon qui met euh, des annonces sur euh, le bon coin pour avoir du boulot bah, son annonce sur le bon coin elle dit rien quoi elle dit qu'il est vite fait son numéro de téléphone un peu ce qu'il fait mais en gros elle dit rien ce serait lui ce sera un autre maçon ça change pas. Mm -hmm. Si maintenant ce même maçon il va mettre un lien vers son site web même si le site il là que deux trois pages dessus il peut déjà se présenter mieux il peut avoir sa photo, il peut avoir des témoignages de clients, il peut avoir des photos de chantier qu'il a fait qu'il a réalisé. Donc, il a vraiment à sa disposition un, un panel d'outils pour euh, communiquer sur ce qu'il fait. Okay. Donc, euh, même, si à la limite, voilà, même si on n'a pas les besoins, enfin, euh, le budget pour faire du référencement, pour être super visible, même si on n'a pas l'intention de développer son activité à travers toute la France, hein, cet Internet, je pense que c'est vraiment toujours valable pour communiquer, à moindre coût, évidemment. Parce qu'après, on peut communiquer avec des, des plaquettes publicitaires, mais bon, les plaquettes, ça se perd, hein. on peut faire du flying toute la mais on n'a aucun contrôle sur ce flying, on n'a pas de retour dessus, et on perd beaucoup d'argent. Alors qu'un site web, ça va me permettre de communiquer en temps réel. Si j'ai envie de changer mes prix ou si j'ai envie de me développer, de, de, de suivre une formation pour développer une spécialité en plus, je peux tout de suite en parler sur mon site. Donc j'ai toujours une, un, une représentation de mon activité qui est cohérente avec ce que je fais. Donc, voilà. Vraiment, pour moi, c'est la communication le plus important, bah, sachant qu'en plus on est vraiment dans l'ère de la communication et qu'aujourd'hui on ne fait plus confiance à un prestataire euh, euh, comme ça quoi. on va faire confiance à son prestataire sur base de son témoignage client mm -hmm. ou si quelqu'un nous l'a recommandé personnellement mais juste une, une annonce ou euh, une annonce adwords ou une annonce sur un magazine, je ne crois pas que ce soit suffisant de nos jours. Ok d'accord donc c'est euh, très intéressant cette notion de communication parce que ça veut dire que voilà tu communiques tes valeurs, tes, euh, les promesses, les différences, c'est quelque chose que tu ne pourrais pas forcément faire par d'autres moyens, de par d'autres supports. Donc euh, oui, c'est intéressant cette notion de communication et c'est quelque chose que euh, beaucoup de gens oublient. Alors maintenant qu'on euh, qu a un petit peu cette vision d'ensemble, dans quel cas est-ce que tu jugerais plus judicieux de faire le site internet soi-même plutôt que de tout, les, tout déléguer complètement Voilà, disons que moi je suis une entreprise et que j'ai besoin d'un site internet, je peux euh, faire appel à un prestataire externe et tout déléguer à partir de zéro. Euh, dans quel cas ce serait plus judicieux moi-même d'entreprendre la création du site internet, euh, voire de, de, de mettre un peu les mains dans le cambouis plutôt que de tout déléguer euh, à quelqu'un Alors déjà, je voudrais tordre le cou à une idée euh, reçue euh qui est un petit peu sous-entendu dans la question que tu viens de poser, à savoir qu'on peut faire un site en sous-traitant tout. C'est pas possible, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, ce qu'on va pouvoir sous-traiter, c'est la partie technique, c'est la création des pages, à la limite on va pouvoir traiter le design, on peut traiter le référencement, on peut sous-traiter sous plein de compétences, mais le contenu de votre site et les besoins de votre site, c'est vous qui en êtes à l'origine, c'est vraiment le, le, la personne qui en est à l'origine. Donc de toute façon, ça ne pourra pas le sous-traiter. Et c'est une des premières causes qui font que souvent, euh, quand on va voir une, une agence web, on a l'impression que dans six mois ou dans trois mois, on aura un site web, parce qu'en fait, on n'avait pas du tout prévu que c'est nous qui allons devoir réfléchir à toutes les fonctionnalités qu'il faut mettre dedans, ou au moins aux besoins qu'elles vont, qu vont permettre d'atteindre. Après, l'agence web peut, nous, euh, peut suggérer des fonctionnalités pour y répondre, mais c'est quand même au client de dire ce qu'il veut faire avec son site et comment il veut y arriver. Donc déjà, il va falloir travailler dans tous les cas et euh, il va falloir développer les contenus et bien souvent la réalisation d'un site web, même en agence, ça prend six mois à un an parce qu'il euh, y a beaucoup de travail de la part du client et donc okay. il n'y a pas forcément le temps, elle n'est pas disponible. Alors si vous voulez vraiment le faire tout seul, quand est-ce que c'est plus justicieux de le faire tout seul plutôt que de le sous-traiter mais Je pense que c'est quand on veut avoir un certain contrôle. alors En fait il y a plusieurs types, il y a vraiment ceux qui veulent avoir du contrôle, ils veulent savoir ce qui se passe sur leur site, ils n'aiment pas, pas savoir comment ça marche, donc eux ils ont besoin de le faire eux-mêmes. Pour vraiment rentrer dedans et pour se rendre compte un peu des limites de leur site il y en a d'autres qui ont avoir un profil plus marketeur ou plus référenceur donc pas trop pas trop technique alors pourquoi est ce qu'ils devraient apprendre à créer leur site eh bien parce que ça va leur permettre de se rendre compte des limites justement de la technique et des faisabilités et donc du coup de pouvoir évaluer de la pertinence d'une action marketing ou d'une action de référencement donc, euh, parce qu'évidemment, ben, sur le web, tout est technique. Hein, donc, euh, ce n'est pas tout de se dire, euh, moi, je voudrais faire euh, telle chose. Il faut encore savoir si c'est possible, dans quelle mesure c'est possible. Donc, euh, par exemple, je, sais pas, je, pense, je pense à, à quelqu'un, je donnais un gros exemple bien, euh, bien énorme. Euh, quelqu'un qui voudrait créer un, un, un gros site d'e-commerce avec WordPress. Il va peut-être juste se dire, ah oui, ben moi, j'ai vu qu'on pouvait faire un site d'e-commerce avec WordPress. et ben je vais faire n'importe quel site d'e-commerce avec. Et s'il ne va pas avoir pris le temps de vraiment se renseigner là-dessus, en fait, il, il va aller droit dans le mur parce qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quel type d'e-commerce avec WordPress. Et si jamais on peut le faire, ben ce ne sera de toute façon pas sur, les mêmes, euh, euh, sur le même hébergement qu'un site vitrine. Donc euh, peut-être que cette personne-là, elle aurait besoin de se former ou euh, de d'aller vers les bons professionnels qui vont lui donner des conseils et qui vont lui dire, euh, Ah oui, on peut créer un site web avec WordPress, mais dans tel cas, euh, un site e-commerce avec WordPress, mais dans tel cas, dans tel cas, il va falloir arranger tel ou tel point sur votre site actuel pour pouvoir passer en e-commerce. Donc, si elle s'était si déjà formée, bah, elle aurait déjà su ça et ça lui aurait permis de, de prendre de l'avance sur sa réflexion. Donc, moi, je pense que sur le web, de toute façon, la technique, elle est tellement omniprésente que quel que soit son rôle, c'est toujours un avantage de, de la connaître un peu. Alors, ok, d'accord. Je voulais juste euh... Oui, voilà. Et la, la troisième cas auquel j'avais pensé, où c'est vraiment euh, important de plutôt sous-traiter, euh, de faire soi-même plutôt que de sous-traiter, c'est quand on a plein de temps disponible et l'envie de le faire, tout simplement. Parce que d'avoir le okay. contrôle sur votre site, ça va de toute façon vous apporter un gain. Et même si vous avez perdu du temps, imaginons, vous faites une, un premier site, ça vous prend six mois. Euh, il n'est pas terrible, vous n'êtes pas trop content, mais vous avez vraiment testé les limites de votre projet, vous avez pu voir ce qui était possible et ce qui n'était pas possible. Mais maintenant, avec toutes ces connaissances, vous pouvez encore vous diriger vers un professionnel pour améliorer les points qui vous ont fait défaut. Et donc, vraiment, construire un site en vous appuyant sur les connaissances que vous avez développées par vous-même et en comblant les autres connaissances avec des, des professionnels. Et donc, dans, dans, dans l'histoire, on aura un site très, très bien réalisé pour un moindre coût que si on avait euh, tout voulu se traiter au départ. Donc quand on a du temps et de l'envie, c'est aussi une bonne motivation, enfin, une bonne raison. Ok, donc si je comprends bien ce que tu dis, c'est que euh, c'est plus ou moins impératif de mettre les mains dans le cambouis au début. Et d'ailleurs, ça peut être un avantage, enfin c'est un avantage certain pour, euh, pour bien démarrer avec son activité. Bon bah je te remercie. Euh, maintenant au niveau du design, comment est-ce que tu peux t'y prendre pour t'en sortir tout seul avec le design, euh, pour avoir un truc vraiment professionnel, un truc euh, vraiment crédible aux yeux de tes clients, et avoir un truc 100% personnalisé même si tu utilises des outils déjà existants comme WordPress ou comme des thèmes que d'autres personnes utilisent déjà Comment tu fais pour avoir un site euh, qui représente ton activité, un design qui représente ton activité, la charte éditoriale, les couleurs, euh, avec le logo de l'entreprise, etc alors, évidemment, il euh, bon, y a un petit mot qui m'a tiqué dans ce que tu as dit, euh, c'est euh, complètement différent des autres sites. Bon, il est sûr mm -hmm. que si on ne fait pas le design soi-même, il va quand même falloir prendre quelque chose qui existe sur le marché. Et donc, on est soumis de toute façon à la créativité des, des designers, euh, puisqu'on n'est pas designer soi-même. Euh, alors, complètement différent, bah, euh, il faut avoir la chance de trouver du coup euh, un design qui, qui soit complètement différent. Mais bon... Si on laisse ça de côté, je pense qu'on peut en effet avoir quelque chose de très personnalisé et de se débrouiller très bien avec le design sur un site web grâce au système des thèmes, tout simplement. Donc on va, on va rester dans l'univers WordPress vu qu'on avait commencé là-dessus et puis c'est quand même le, le, le CMS que je connais le mieux. Et donc si on part sur un thème WordPress, alors aujourd'hui on a les thèmes gratuits, euh, qui vont pas être personnalisables et là, du coup, on va pas pouvoir euh, faire grand-chose. Enfin, la plupart des thèmes gratuits sont pas personnalisables. Donc là, c'est sûr qu'on va prendre quelque chose puis on va voir tel quel et il faut pas se leurrer. Si on l'a trouvé, il y a forcément quelqu'un d'autre qui l'a trouvé et qui l'utilise aussi. Donc euh, là, en effet, euh, okay. côté euh, unicité, on, on est dans les choux. Mais par contre, il y a de plus en plus des thèmes qui sont très, très personnalisables. Et je pensais, par exemple, quand tu parlais de chartes graphiques, eh bien, souvent, il y a des petits outils à l'intérieur du thème qui permettent de modifier la couleur du thème pour l'adapter à sa charte graphique. Donc, ces outils peuvent être plus ou moins chronophages, hein, parce qu'évidemment, des fois, on peut changer toutes les couleurs du site. Et donc, euh, et donc bah, ça, il va y avoir vraiment beaucoup, beaucoup de champs à changer. D'autant plus que je n'ai jamais vu encore d'outils qui permettent vraiment de dire telle teinte de bleu, je voudrais la remplacer par teinte, telle teinte de rouge, et puis tu me la remplaces partout dans le thème où tu trouves cette teinte, ce qui serait à mon sens une personnalisation beaucoup plus facile et moins chronophage, mais je ne l'ai pas encore vue. Alors il est possible qu'elle existe, hein, je n'ai pas la connaissance de tous les thèmes, mais euh, ce serait vraiment une bonne nouvelle. Donc pour personnaliser son thème, ben, partir sur un thème qui propose des personnalisations, Donc, plutôt un thème payant ou un thème gratuit, mais qui vient d'une entreprise reconnue, on peut citer un thème gratuit très personnalisable, par exemple, Tempera, qui est un très bon thème euh, tout à fait personnalisable. Je crois que les couleurs ne sont pas personnalisables, mais c'est la seule chose. Euh, ensuite, il y a les gabarits de mise en page qui vont aussi être souvent très personnalisables. Et on a aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité qu'on voit de plus en plus sur les sites. Et franchement, avec ça, on peut, euh, à partir d'un même thème, faire des sites complètement différents c'est ce qu'on appelle les Page Builders ou les constructeurs de pages en français. Je ne sais pas si exactement ça se traduit comme ça. Enfin, je n'ai jamais vu le terme constructeur de pages. Oui, mais mais... oui, je pense qu'on comprend. Cas, voilà. Je pense que les, les gens voient euh, de quoi tu parles. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça permet de, de vraiment créer les pages comme on veut. Et donc, en gros, euh, le principe d'un Page Builder, c'est qu'on va pouvoir définir pour une page le nombre de lignes qu'on veut et à l'intérieur de chaque ligne, le nombre de colonnes qu'on veut. Et ensuite, à, à l'intérieur de chaque cellule, finalement, on va pouvoir ajouter des fonctionnalités. Donc ça va être un petit bout de texte, une image, euh, un accordéon, une vidéo, un formulaire, un bouton, un, un appel à l'action. Enfin, il y a des tas de fonctionnalités qu'on peut mettre dans ces petites cellules. Et donc on compose comme ça chaque page individuellement. Donc on peut avoir vraiment un site euh, très très original avec des mises en page qui changent à chaque page et qui conserve malgré tout, qui conserve malgré tout. Euh, une unité graphique puisqu'on est quand même sur le même thème. On n'est pas dans un site euh, « sapin de Noël » ou « HTML fait à la main » comme vous pouvait voir il y a, a 10-15 ans où toutes les pages étaient différentes mais ce n'était pas du tout un avantage. Ici on est d'accord qu'elles sont différentes mais c'est justement pour euh, casser la monotonie du design et pour euh, interpeller différemment le visiteur en fonction de la page. Donc je pense vraiment qu'entre les thèmes personnalisables et les page builders, aujourd'hui il y a vraiment moyen sans aucune connaissance technique d'avoir un, un site qui nous ressemble et qui soit tout à fait différent du voisin, sans problème. Ok, donc de ouais. faire de faire attention aux différentes fonctionnalités du thème en question, de ne pas hésiter à investir ouais. euh, justement dans un thème qui a ce genre de fonctionnalités si tu veux quelque chose de vraiment voilà. personnalisé. alors juste un petit truc en plus aussi, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, à ce moment-là, bah, par contre, il faut mettre les mains dans le code, mais ce n'est pas très compliqué, il y a quand même beaucoup de gens qui, qui arrivent à ce niveau-là, euh, c'est-à-dire créer un thème enfant pour pouvoir du coup dans le thème enfant euh, faire des petites modifications qui ne sont pas prévues par le thème, comme euh, des petites modifications dans le design ou des petites modifications par exemple euh, sur euh, je sais pas, la position du logo ou la largeur du logo. Ça c'est souvent un problème le, le logo pour les thèmes, parce qu'on va avoir un logo qui fait une telle taille bien précise et le thème lui il a prévu pour une autre taille. Donc, euh, moi, c'est souvent que, que je modifie un peu les logos pour pouvoir euh, que mes clients mettent leur logo à eux dans l'entête du site et que ça s'affiche bien. Quoi. Donc, voilà, la création d'un thème enfant, c'est okay, encore donc... un niveau au-dessus. Mais alors, avec ça, euh, on, on fait tout ce qu'on veut. <rire> Tu fais tout ce que tu veux, créer un thème enfant, c'est prendre le thème qui existe, faire des modifications dans le code, donc par exemple sous-traiter ces modifications à un professionnel qui s'y connaît, et ensuite l'installer comme si c'était un, un second thème, disons un thème, un, un sous-thème que tu peux utiliser, ensuite tu peux choisir ces pages dans les options Alors, WordPress, c est c est ça c'est un peu ça en fait, c'est ça, en fait un thème enfant, c'est euh, un sous-thème d'un autre thème, et en fait dans ce sous-thème, on met seulement les différences, donc seulement les modifications qu'on apporte. Ce qui fait que si, par exemple, pour une raison ou pour une autre, on ne veut plus utiliser le thème enfant, hop, on rebascule sur le thème normal qui, qui fonctionne très très bien parce qu'on ne l'a pas modifié. Et ça permet également de pouvoir faire des mises à jour sur le thème normal et que nos modifications continuent de passer par-dessus. Donc on, on a quand même les mises à jour du thème, ce qui fait qu'on garde la sécurité et à côté de ça, on peut faire notre propre modification. Donc c'est des modifications aussi bien dans le CSS, donc vraiment la mise en page, que des modifications dans le code PHP, donc vraiment euh, les modèles de page par exemple, ou la position des éléments euh, du de, de, du header, euh, ou même euh, l'ajout de librairie JavaScript, donc euh, vraiment agir dans le code. Et en effet, on peut sous-traiter euh, un professionnel cette partie-là, et le savoir un thème enfant en permet énormément de modifications à moindre coût. Ok, donc c'est euh, un petit peu technique, mais c'est important de connaître cette notion de thème enfant. Comme ça, si à un moment donné, tu veux sous-traiter, tu peux dire ça à la voilà. personne qui va le faire euh, pour permettre voilà. d'avoir cette C'est un bon exemple ce que tu dis, parce qu'en effet, ce serait une grosse erreur d'aller euh, d'aller prendre un, un, un... Par exemple, voilà, on pourrait sous-traiter une fonctionnalité à quelqu'un qui va modifier notre thème, alors que ce serait une erreur. Et voilà, on aurait a payé le thème. pour ça, et c'est vraiment dommage. Il aurait mieux fallu savoir qu'il fallait créer un thème enfant pour dire au prestataires, attention, on ne la fait pas à l'envers il faut créer un thème enfant, sinon après moi je paye et puis à la prochaine mise à jour de mon thème, je vais avoir perdu mes modifications. Donc bon, ce serait un peu malhonnête ou incompétent de la oui. part du, du prestataire de, de faire ça, mais c'est en tout cas une des choses qui peuvent exister et qu'on peut éviter en connaissant un peu la technique. Ok, bah je te remercie pour cette, euh, cette information. Donc pour terminer cette interview, Selon toi, quels seraient les différents éléments importants euh, à prendre en compte lors de la création d'un site internet euh, et Comment, enfin, les différents éléments qui, qui vont aider, permettre à un site de convertir efficacement selon les objectifs définis euh, par la personne ou la marque qui aura créé le site internet Alors, euh, bah alors déjà, je vais le répéter comme ça, j'en mets bien une couche, toujours partir des besoins pour choisir les fonctionnalités et pas l'inverse, parce que je vais tout le temps l'inverse, donc euh, j'en mets bien une couche. Et puis après il faut respecter, euh, c'est difficile à dire comme ça, des, des règles vraiment très génériques, mais euh, respecter les règles d'ergonomie. Alors euh, par exemple, qu'est-ce que je vois souvent des règles d'ergonomie qui ne sont pas respectées euh, euh, bon, On veut, ne on, on veut, euh, veut pas mettre de titres, par exemple je vois des gens, ils veulent, ils veulent faire ça, ils ne veulent pas mettre les titres de leur page euh, parce que ça fait moche, parce que ce n'est pas joli, ils se trouvent que ça ne fait pas joli. Et donc, leur page, elles n'ont pas de titre. Un page, une page qui n'a pas de titre, euh, les gens, ils ne restent pas dessus. Votre site, ils ne pas de convertir. Google, il a, il, il a mal indexer la page, donc il euh, n'y a pas de trafic qui vont venir de Google. Donc voilà, il y a des règles comme ça, des règles d'ergonomie essentielles. Avoir des titres, c'est obligatoire. Avoir un, un bouton accueil dans la navigation, c'est obligatoire aussi. Pour pas que les gens qui arrivent sur votre site, s'ils sont un peu perdus, qu'ils ont besoin de retourner sur l'accueil, s'ils ne trouvent pas le bouton d'accueil, ils vont repartir tout de suite. Donc, vous aurez perdu ces gens-là. Euh, après, il y a quoi aussi euh, comme règle vraiment importante, mais par exemple le fait de capter les, les emails de ses prospects, c'est vraiment une règle de base en marketing. Euh, si vous faites venir des gens sur votre site, c'est pour atteindre un objectif, et en général, ils ne vont pas l'atteindre la première fois qu'ils viennent, donc c'est peut-être bien de garder leur email, d'essayer de les accrocher d'une façon ou d'une autre pour pouvoir euh, les inciter à, à revenir sur votre site et les fidéliser. Je pense que capturer les emails, c'est aussi euh, un bon moyen de ne pas perdre son temps avec son site, et puis. Euh, je dirais faire attention okay. à la qualité de l'hébergement. On peut très bien commencer avec un hébergement perso à 30 euros, ça ne pose pas du tout de problème. De toute façon, la, pas la première année où votre site il va péter les scores. Hein, pas... Donc il n'y a pas de souci, on peut commencer avec un petit euh, hébergement. Mais pensez quand même que l'hébergement, c'est le lieu où votre site se situe. Et si vous voulez euh, qu'il y ait beaucoup de trafic, il y ait de la réactivité, il faut avoir un hébergement de qualité. Donc pensez quand même euh, au bout de la première année à passer sur une version un peu plus pro voire même une version très pro, euh, voire même un, un serveur dédié pour ceux qui ont le, le plus les moyens. Mais je pense que c'est important de, de penser à ça et pas euh, rester avec une, une option de base tout le temps parce que le site il va s'en sentir, il va se ralentir et au final, un site lent, c'est un site qui ne convertit pas. Hein. Donc les bonnes fonctionnalités, euh, une ouais. bonne qualité d'hébergement, et je sais plus ce que j'avais dit après. <rire> le capter les emails. Et voilà, et capter les emails, c'est ça, et capter les emails. Et je pense qu'avec ces trois, ces trois éléments-là, déjà, voilà, un site rapide qui possède les bonnes fonctionnalités et qui récupère les emails de ses prospects, euh, normalement, c'est un, un site qui devrait convertir à la fin du mois.